Bon ben, Alors, euh, il y a euh, notre ami euh, Julien Bérubé qui me demandait ce matin, il cherchait la section widget, en fait, je vous explique un petit peu son problème, euh, et ça devait être le sujet d'un tutoriel sur lequel, euh, malheureusement, le temps m'est échappé, alors euh, pourquoi pas le faire tout de suite. Donc, euh, Julien se demandait ici, dans la colonne de droite, on a des trucs, hein, retrouvez-nous, ensuite on a recherché à propos de ce site, et euh, ça continue comme ça. Euh, les coordonnées sont là. Il se demandait, ben, comment je fais pour changer ça? Ce qu'on a ici à droite, ça s'appelle des widgets. Alors, quand vous allez dans votre tableau de barre, on J'aurais pu le faire comme vous voyez par ici, mais je choisis vraiment d'aller au tableau de bord. Et maintenant, quand je vais ma souris au-dessus d'apparence, de et il va apparaître ce que je recherche widgets, donc je clique sur widgets, et là selon le thème vraiment que vous avez choisi, il y a différentes options, dans des thèmes, certains ont des widgets dans la barre de droite, mais ils en ont en plus dans ce qu'on appelle le footer en bas, Alors on va aller voir exactement ce qu'on a comme option dans le thème ici. Les widgets, ce que c'est en fait, ce sont des petites options, c'est comme des mini-programmes en fait qu'on a qui sont déjà configurés pour offrir des fonctions particulières au site qu'on a. Alors, un widget, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ici on a le modèle de ma barre de droite sur le site de Julien. Donc, Sidebar, c'est la barre qu'on retrouve à droite sur chaque page et on a différentes sections, texte recherché, etc. Et dans la section texte, ben on voit ici qu'on a en déroulant avec la flèche « Retrouvez-nous ». Alors, ce widget-là, notre ami Julien désire l'enlever. Alors, tout en bas, j'ai « supprimé. Alors, je vais choisir tout simplement « Supprimer ». Et automatiquement, il vient d'être retiré de ma barre de droite. En même temps, ce qui est intéressant, tandis qu'on y est, c'est de se rendre compte qu'on peut configurer chacun des widgets qui est là. Donc, à propos de ce site, dans la barre de titre, j'aurais pu choisir à la place, mieux ne connaître. Et en même temps, changer le texte ici, j'aurais pu choisir de faire un hyperlien, exemple qui ramène tout simplement à une autre page, etc. Donc, comme on voit, on peut faire différentes fonctions à partir des widgets. Dans la barre de gauche maintenant, on a d'autres options. Ce sont tous des widgets qu'on a là. On vous donne une courte description dessous de ce que le widget fait en particulier. Par exemple, ici, vous pouvez suggérer aux gens de s'abonner à votre blog. C'est ce que je vais faire. Donc, Je vais tout simplement cliquer une fois sur le widget, ce qui m'intéresse. Ça m'indique que je peux l'ajouter à la barre de droite. Et comme je vous disais, sur certains sites web, vous avez d'autres endroits où vous pouvez ajouter des widgets. Il y en a que ça va être dans le bas de page. Il y a quatre sections ou trois sections dans le bas de la page où vous pouvez en ajouter aussi. Alors, dans ce cas-là, on aurait offert en plus de sidebar, on aurait offert l'option Footer 1, Footer 2, qui correspond à la colonne 1, colonne 2 en bas de la page. Alors, moi, je vais l'ajouter donc sur la sidebar. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais ajouter le widget. Et là, il se retrouve tout en bas, il est déjà préparé, hein? il donne déjà toutes les options, tout est bien fait. Alors, il est déjà sélectionné comme enregistré, je vais refermer le menu déroulant, et même là, je peux tout simplement, en glissant, déposant, donc je tiens ma souris sur le titre du widget, et je peux glisser, déposer, donc je le dépose entre rechercher, tout simplement, et l'abonnement au blog. Puisque j'ai deux recherchés, j'en profite pour dérouler celui du bas et j'appuie sur supprimer. Retrouvez-nous qu'on a encore ici, je le déroule et je vais le supprimer aussi. Donc comme vous voyez là maintenant, on a quatre options, on a recherché, abonnement au blog et deux textes. On a deux fois à propos de ce site. Alors, je vais retirer celui-là aussi. Supprimer. Alors maintenant ma barre est propre. Et si maintenant, je vais sur le site internet, donc je Et donc je me retrouve avec tel que la souhaitait Julien avec son courriel. Donc ça, c'est la façon de configurer aux widgets... Et tantôt, dans une autre vidéo que je vais vous préparer, vous allez voir la visibilité des widgets, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de les afficher sur toutes les pages, mais vous pouvez aussi choisir des conditions, c'est-à-dire extraire la barre de droite sur certaines pages. Un exemple le plus courant, c'est la page d'accueil, où les gens décident de ne pas afficher la barre de droite pour avoir une page d'accueil en pleine page, en pleine largeur, donc on aurait pu fixer une condition qui va dire, en fait, que sur la page d'accueil, on n'affiche pas notre barre de widgets, mais qu'elle s'affiche sur toutes les autres pages. Ce sera, comme j'explique, le sujet d'une autre vidéo. Alors, voilà, j'espère, Julien, que ça répond à ta question. Et euh, prochaine vidéo que je vous prépare aujourd'hui, ben, c'est la configuration de votre menu de site.